le régime bombarde les lieux où les gens font la queue pour acheter du pain ou du mazout ce film se déroule après le bombardement qui a visé une station d'essence à m'leah Ruta, la banlieue de damas le 2 janvier 2013 2013. allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, Allah allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, qu'est-ce qu'on peut dire il n'y a pas de mots aucun mot